Alors, mon nom, c'est accouché dehors. Ah, <rire> et mon âge, ça se demande pas à une femme. Moi, j'ai un j'appelle... Non, le prénom, c'est Ilse. Ilse. Voilà, et l'âge, voilà. c'est 35. Euh, c'est quoi pour vous, un hein, papa Je sais pas. Hein. Ça peut être une femme, un homme. Euh... Qu'est-ce que ça vous évoque Il euh... faudrait que ça protège, que ça... Que ça aime, que ce soit confiant, que on peut être un papa pour un ami, pour une amie, on peut être un papa pour, pour ses enfants, on peut être un papa pour... Il euh, y a même des gens qui disent « c'est mon bébé » quand il parle à leur chien, euh, « viens chez papa euh, », voilà. Donc euh, c est, c est, ça devrait être synonyme d'amour, et de, de, de compassion et de confiance. Mais c'est tout. C'est comme un mot, hein, une chaise, une chaise. Un papa, c'est qu'un qu petit mot. Okay. Et puis après, ça peut, on peut les appeler. Je connais des copains, ils appellent leur père avec le prénom. Ça reste le papa quand même. Voilà. Oui. À quelle odeur vous associez Ah, mais ça, c'est très simple. C'est à la... Le mien, l'odeur, c'est le, le, le truc qui mettait euh, Après la barbe, ça s'appelait tabac. Ça s'appelait tabac, oui, chez moi, ça, ça, ça, tu connais ça Ça s'appelle tabac, et c'était un, un aftershave, une espèce d'aftershave. Et j'ai toujours connu ça à 30 ans, met ça, euh, bon, moi j'ai toujours connu ça. Voilà. Bah voilà, Pauline